Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce bolognaise pour 8 personnes. Nous aurons besoin de 900 g de viande de bœuf haché, 1 kg de tomates coupées en dés, 2 oignons émincés, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café d'herbe de Provence. Faites revenir l'oignon et l'ail dans un peu d'huile d'olive 5 minutes. Ajoutez les tomates et laissez cuire une dizaine de minutes. Déposez le bœuf haché et séparez la viande. Ajoutez les herbes, salez, poivrez et laissez cuire environ 20 minutes. La sauce bolognaise est prête, je vous souhaite une très bonne dégustation. À bientôt.